Salut tout le monde, c'est Weeman. content de voir aujourd'hui dégustation numéro 50. En même temps, on va faire un gros test de papier à rouler. Euh, on va faire un test avec les papiers 1 1/4 et un autre test avec les papiers réguliers. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour euh, le test de papier? Les résidus qui vont rester. Euh, J'imagine que s'il y a plus de résidus, il doit y avoir des matériaux plus solides. Donc peut-être plus toxique. Euh, peut-être la rapidité du papier. Est-ce qu'il va brûler euh, lentement Est-ce qu'il va brûler rapidement euh, S'il brûle rapidement, euh, peut-être qu'il y, y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime mieux quand ça brûle tranquillement. Euh, ça dépend à chacun. Euh, chacun va en tirer sa propre conclusion. Euh, peut-être la troisième chose qu'on pourrait regarder, c'est est-ce que le papier va brûler euh, droit. Euh, vous savez, moi, je mouille beaucoup, beaucoup mon joint. Je mouille tout le temps mon joint. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Euh, il y en a même qui m'ont reproché que le papier, euh, c'était écrit à combustion lente. Donc, on n'avait pas de besoin de brûler, de mouiller le papier. Et de plus, on m'a dit aussi là, que si le cannabis était de bonne qualité, qu'il n'y avait aucune raison de mouiller le papier. Je vais toujours mouiller mon papier, euh, c'est comme ça que je me suis habitué à fumer mes joints. Et puis, euh, mon joint, quand il s'éteint, ça me dérange pas. Euh, je ne fume pas mon joint en 5 minutes. Euh, des fois, je fume un joint là, en 15 minutes, 20 minutes même. Je le prends en 2-3 parties, en 2-3 étapes. Euh, ça ne changera pas, ça ne changera pas. Je vais fumer du Skywalker Cush, graciosité de mon ami Yannick. Euh, mon abonné qu'on a rencontré à Shawinigan au fameux chute de Shawungan. euh le Skywalker Cush, on a ça à la SQDC en joint préroulé euh, moi ici j'ai encore un 3.5 qui est pas ouvert du produit euh, Raider Cush de la compagnie Riff c'est plus euh, sur le site de la SQDC le produit Raider Cush de Riff il est seulement en, en joint préroulé donc je vais faire la vidéo du Raider Cush dans le mois de juillet et le produit n'est même plus sur le site de la SQDC. pourtant c'est un nouveau produit qui est là depuis à peu près 2-3 mois Là, on parle du Raider Cush de Riff qui est du Skywalker Cush la variété que je vais fumer ici mais je pense que ça ici ça vient du BC d'internet c'est du 4A puis c'est incroyable comme arôme c'est vraiment gazi j'ai traduit en français, la description qu'on met sur le site de Leafly, donc euh, le Skywalker Kush, c'est du Mazar Blueberry OG, qui est du, qui est aka Skywalker Kush. Parce que sur euh, Leafly, j'ai tapé Skywalker Kush et puis on m'a donné Mazar X Blueberry Cush. Euh, Blueberry OG. Donc, le Mazar Blueberry OG est une puissante souche hybride à dominante, dominance, non, dominante indica qui peut vous emmener dans une galaxie très loin. Cette plante est un croisement entre Mazar X Blueberry et OG Kush. Écoutez ça. Et a un fort arôme caractéristique des variétés Couches. Qui comprend un parfum épicé à base de plantes teinté de carburateur. Donc c'est vraiment un goût gazi, euh, diesel, essence, appelez ça comme vous voulez. Cette variété fait de la relaxation votre seule mission. Et certains utilisateurs signalent de forts effets sur le corps, notamment de légers picotements et un engourdissement. Si la douleur et les limitations physiques sont le problème, Mazar X Blueberry OG est là pour vous sauver. C'est vraiment écrit ça. Là. La galaxie possède également une variété à dominante Sativa de Mazar X Blueberry qui est également souvent appelée Mazar X Blueberry OG ou Sativa OG. La dernière partie, euh, c'est un peu compliqué. Je m'enroule un. Après ça, on va aller ici. J'ai placé mes papiers sur un, un, un plateau. Et puis, on va aller voir là, euh, les différences, là, comme on a parlé tantôt. Si ça brûle rapidement, est-ce qu'il y a beaucoup de résidus? Est-ce que euh, ça brûle également? On s'en va tout de suite. Salut, gang. Euh, mon montage de papier est fait. Et refait, et refait. Pas facile, hein? Une mm. petite respiration, puis ça tombe. Donc on va commencer avec le Skunk brand ici, euh, on va regarder quoi On va regarder s'il y a beaucoup de résidus qui restent, on va regarder si le papier brûle également ou il brûle tout croche et peut-être la troisième chose, est-ce que ça brûle tranquillement ou ça brûle rapidement Donc on s'asseye, faut pas jouer avec le feu à la maison On peut dire qu'il brûle très bien, hein? on peut dire qu'il brûle très bien. Et puis le Skunk Brand, c'est très très très euh, mince comme papier. Donc vraiment, il n'y a plus de résidus du tout, du tout, du tout. Je trouve ça très très très intéressant. Euh, ici, là, on a le DLX Deluxe. Euh, ce que j'aime de ce papier-là, euh, c'est qu'il y a une petite aimant ici. Donc euh, quand on ferme euh, le... Regardez s'il y a un aimant. Quand qu'on ferme le paquet, ça colle. J'aime ça. Donc le papier, euh, des fois, il se déchire quand que le carton s'ouvre. On peut tout dire qu'il a brûlé presque plus lentement. Le smoking ici, brun, j'aime pas les papiers bruns, ça m'a été donné en cadeau. Brûle peut-être un peu plus croche celui-là. Beaucoup plus de résidus, beaucoup plus de résidus, donc est-ce que c'est moins bon pour la santé? Ici le My Fucking Rolling Paper, il brûle très droit, très droit. Pas beaucoup de résidus, il brûlait très bien. Le IRI, ici, un, produ un produit qui m'est très recommandé quand je vois la boutique Prohibition. Très bien, très bien. Euh, c'est moi qui l'ai brûlé, peut-être un peu croche. Peut-être un peu plus de résidus ici, là. Un petit peu plus de résidus. Écoutez, euh, vraiment, le skunk brand, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de résidus. Et puis, my fucking rolling paper, là, c'est très impressionnant, là. Vraiment, vraiment. On va continuer ici avec le smoking white. Euh, j'ai souvent vu le smoking, mais white, euh, ça m'a été donné. j'ai jamais eu ça. Il est un petit peu plus épais, celui-là. Je vous le dis tout de suite. là. J'imagine qu'il va y avoir plus de résidus. Oh my God, qu'il y en a. Je vais attendre ici pour le Organic Raw. C'est euh, Organic M. Donc, c'est euh, du cannabis là, sans THC. Moins de 1% de THC. Hein. Du M, c'est du... Euh, Cannabis en bas de 1% de THC. On va aller avec le OG Tip ici. Le chanvre, on appelle ça le chanvre. Le OG tip, il brûle très, ra très rapidement, je trouve. Très rapidement. Petite affaire, plus de résidus. Le Chic It Chong, Hein? Ceux qui font le, le film, la comédie. Chic Chong. Deux fumeurs de cannabis. Ils ont sorti leur propre papier. Je vais recommencer. On l'a pas vu, hein. Il brûlait tranquillement. Il brûlait tranquillement. Donc le chick-chong. brûle quand même lentement. de résidus. Et là, le organic amp. Le papier de chanvre, le chanvre, c'est du cannabis qui a moins de 0.3% de THC. Ça ne gèle pas. brûle vite, hein? Oh, qui brûle vite. Bon, ben, il y a quand même des résidus, hein? Bon, ben, pour conclure euh, ce test, on va aller voir ça ensemble. Ben écoutez, on va continuer ici comme ça, moi je le vois peut-être plus mieux que vous là, mais my fucking rolling paper avec le skunk brand, c'est vraiment les deux gagnants en tant que résidus. Je me rappelle, j'aurais dû prendre des notes, je me rappelle que le chick a a brûlé très bien, très lentement. Ça ici là, on va laisser ça de côté, il y a vraiment beaucoup beaucoup de résidus là, c'est plate. Organic M, je trouve qu'il brûlait très rapidement. Euh, je vais peut-être arrêter de, de peut-être un petit peu moins l'utiliser. Euh, il faut faire des tests là, pour qu'on puisse réaliser ces choses-là. Celui-ci, le smoking brun, euh, plus de résidus. C'est-tu à cause que le brun, on met quelque chose pour qu'il un petit goût. Euh, DLX, iris, quand même très satisfaisant. Le DLX, je me rappelle, il brûlait très, très lentement. Donc... Euh, on s'envoie tout de suite là, pour une conclusion. Donc on est de retour. Pour faire une conclusion, euh, j'ai regardé la vidéo pour prendre des notes. Euh, Skunk Brand, euh, peu de résidus, brûle très droit. Moi les résidus c'est peut-être un peu la première chose là, que je regarde avec, avec la, la vitesse. Euh, je veux que ça brûle quand même lentement. Donc Skunk Brand, j'ai bien aimé ça. Euh, DLX, j'ai bien aimé ça. C'est des marques que je ne connais pas. Scar Couch, merci Yannick, vraiment merci. Euh, un que, que vraiment qui m'a surpris dans, le, dans ce test, c'est le produit à base de chanvre, le raw organique chanvre. Euh, J'ai pris des notes il brûlait très rapidement et puis euh, les résidus c'était quand même moyen. Donc euh, si on peut avoir la chance de prendre des papiers qui ont moins de résidus, ben moi je vais, je vais prendre cette option là. My fucking uh, Rolling Paper, vraiment surprenant. Il brûle très droit, vraiment peu de résidus. Euh, quand on voit des, des papiers comme ça, peut-être qu'on peut penser que c'est du bas de gamme et puis que le monde a mis bien de l'argent pour euh, le marketing et tout ça. Mais non, non. Euh, Papier de qualité, euh, vraiment. Vraiment satisfait de ce produit-là. Un que déjà à la vue, je savais que je l'aimerais pas, c'est le smoking blanc. Très très épais comme papier, ça me fait penser un peu euh, Pas comme aux players là, mais euh, Presque euh, du papier à cigarette Moi je considère ça du papier à cigarette Donc vraiment euh, Le smoking brun je savais pas, mais il y a beaucoup de résidus euh, C'est pour la petite teinte de brun qu'il met là dedans, mais beaucoup beaucoup de résidus, vraiment surpris de ça et puis en, en général, là, puis Chick et Chong aussi, vraiment, euh, c'est pas n'importe quoi. Euh, peu de résidus, brûlant, brûle droit. Donc, euh, les papiers en général, j'étais vraiment satisfait du test. Euh, vraiment satisfait. Euh, smoking brun, trop de résidus. Euh, le papier blanc, papier à cigarette, ça, trop de résidus. La surprise Organic M brûle vraiment vite. Hein? Puis les résidus, c'était moyen. Et puis, euh, ça ressemble à ça. Là, je vous laisse là-dessus. Et puis, on va faire le test des papiers simples. Avec les fameux zigzags et raw et OCB et compagnie. Alright, gang, on est de retour. On va faire le test avec les papiers simples, les singles. Les autres, c'est des papiers quart un peu plus gros. On voyait avec le zigzag ici, ultra mince. Donc, on va regarder s'il brûle droit, s'il brûle vite et le nombre de, le, le nombre de résidus. Quand même assez lentement. Ici, le produit de chambre organique de raw brûle peut-être plus rapidement. Hein. résidus qui a ici, quand même peu, OCB premium, produit qu'on retrouve au dépanneur, un peu plus de résidus ici, le zigzag on va le garder pour la fin, le smoking ici, là, papier plus épais, là, presque du papier à cigarette, là. Euh, je vous garantis qu'il y aura beaucoup de résidus, là. vous voyez c'est clair, c'est clair, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de résidus ici. Là. Euh, je pense que là, les produits smoking, euh, je pense que ça va être terminé ici. Là. On va essayer de trouver des produits smoking, peut-être qui sont plus minces. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu de réessayer ça. OCB, encore un produit M de chambre. Brûle rapidement les produits de chambre, hein? ça brûle rapidement. Là, le résidu, je vais l'attraper dans ma main. Et oui. Parfait. Et le fameux zigzag ici, là. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ça, les amis. Euh, J'ai fumé ça pendant 10 ans. Hein. Là, ça, je, je, je vais regarder ça sur vidéo. Je pense que euh, on, va en, on, va, on va en mettre un autre. C'était vraiment. C'est vraiment spectaculaire, je sais pas si vous avez vu comme moi, on va essayer de, de mettre ça... Non, non, non, non. OK. Non, non. Là, il faut que j'investisse dans un stand. Un stand pour mon sel, parce que le trépied est faible. My God, qu'il y a des résidus! My God! Donc, on n'est pas gâté, on n'est vraiment pas gâté. Euh, beaucoup de résidus ici, mais le papier était épais. Produit de hemp, produit de chanvre brûle vraiment rapidement vraiment rapidement vraiment déçu de mon zigzag ici il y a beaucoup de résidus là il me reste le zigzag mince et le OCB mais le zigzag mince a moins de résidus écoutez euh, on va recommencer on va recommencer le zigzag mince et le OCB on va essayer de trouver le grand gagnant mais je pense, que, je pense que ça va être le zigzag, hein? Mince. Mais... Mm -hmm. Parfait. Donc, on va commencer ça ici. Quand même tranquillement, je trouve. Je pense que le OCB premium euh, va être le grand gagnant à cause qu'il brûle un peu plus lentement. Et on parle aussi là, du même nombre de résidus. Non, euh, Le zigzag a moins de résidus. Le zigzag a moins de résidus. Mais moi, je m'en vais d'ici avec le OCB premium. Donc, euh, on fait une conclusion. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir fait ce, ce test-là. Euh, j'avais pas d'idée là, euh, ben j'avais un peu des idées par rapport au papier un peu plus épais, euh, mais vu que je mouille tout le temps mes joints, ben je sais pas si brûle croche, s'ils brûle rapidement, parce que je, avec de la salive, ben ça brûle lentement, tu sais. Mais euh, OCB, pense qu'on trouve ça au dépanneur, hein, OCB. Ben, c'est lui le grand gagnant. Une chance que le Zigzag mince euh, a sauvé la face au Zigzag original. Euh, le Zigzag mince ici, je le mets à deuxième. Donc, euh, OCB, je m'attendais pas à ça. Euh, peu de résidus, brûle assez lentement. Euh, brûle droit. Euh, OCB Premium. Première position. J'avais d'autres brands avec les 1 et 4. Euh, on dirait plus de qualité dans le 1 quart, je crois. Euh, C'est peut-être moi là, qui n'ai pas acheté les, bonnes, les bons papiers, mais euh, comme le Skunk Brand, je sais qu'on peut le retrouver euh, en papier simple. Euh, le DLX, je suis pas au courant, mais si là, je vais me le procurer en simple. Euh, J'aime avoir les simples et 1 quart. Euh, pas plus que ça. Euh, J'aime autant me rouler un autre joint si je veux fumer encore. Donc je vais finir mon Skywalker Cush tranquillement et je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. Un peu de changement. Donne un pouce à la vidéo. Abonne-toi. Active la cloche. Va sur mon Instagram. Et s'il te plaît, si tu veux te procurer des choses pour cultiver du cannabis, va sur le lien en bas. Je me suis associé à ce site internet-là. Ça me donne un petit peu de sous si vous passez par ce site-là. Ça m'encourage. Ça m'aide beaucoup. Peace! À la prochaine vidéo. Ciao!